Et salut, ici Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées, des astuces, des trucs pour euh, nous aider à vivre Keto, à manger Keto sans se prendre la tête. Alors, si ce style de vie vous intéresse, si vous explorez cela, n'hésitez pas à vous abonner. Et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes ici je partage beaucoup plus les recettes mais parfois euh, il m'arrive de partager un petit peu ma journée et la dernière fois euh, je disais que j'avais décidé de faire keto de manger keto sans compter les macros et bien <rire> j'ai eu un résultat catastrophique catastrophique parce que ben, je me suis rendu compte que ma balance a monté et vraiment ça dépend vraiment vraiment de chacun il y a des gens qui sont tout à fait euh, à l'aise à faire keto en mangeant vraiment de façon intuitive et puis euh, perdre du poids tranquille et puis ça marche mais pour moi euh, je constate qu'il faut vraiment que je, je surveille et une façon qui m'aide à surveiller c'est à travers une application j'utilise l'application de carb, euh, carb manager euh, C'est une application où, euh, qui m'aide en tout cas à enregistrer ce que je mange. Je ne peux pas dire que j'enregistre absolument tout, tout, tout, mais au moins lorsque euh, je mange quelque chose où je ne suis pas très sûre ou où, où je veux quand même euh, suivre, euh, je l'enregistre. Comme ça, j'ai une idée un peu où j'en suis. Parce que je pense que j'ai de la difficulté personnellement à évaluer à quel niveau je suis au niveau. Des glucides. Parce qu'en fait, ce qu'on doit surveiller, c'est les glucides. Il faut s'assurer à les consommer moins. Euh, par rapport au macro de chacun, vous pouvez dire, ok, par jour, je ne dois pas dépasser 20 grammes de glucides nets ou euh, ça dépend de chacun, ça dépend de vos objectifs. Donc ça, c'est un point à surveiller. Aussi, un autre point à surveiller, c'est le gras. Il faut s'assurer de manger assez de gras. Les protéines, les protéines, c'est un peu comme au milieu. Et puis, bon, moi, je ne stresse pas beaucoup par rapport aux protéines parce que chaque jour, je, je mange soit des œufs, soit de la viande, soit du poisson. Donc, à ce niveau, je pense que je suis bonne. Au niveau des lipides aussi, avec l'expérience, je suis bonne. Mais au niveau des glucides, j'ai l'impression que j'ai tendance à sous-évaluer mes glucides lorsque je les... Suis pas. Donc c'est ce qui m'est arrivé et j'ai décidé de revenir au comptage, de revenir au comptage de Macron. Et donc euh, voilà, ben aujourd'hui je vous propose une recette et comme je le disais de plus en plus je vais vous montrer où je m'en inspire. Je m'inspire de ce livre. C'est un livre de recettes euh, dont le titre c'est les recettes secrètes de nos mères. C'est un livre euh, de recettes du Québec. J'ai ce livre depuis des années. Vraiment, ça fait très longtemps que je l'ai. Je ne sais pas depuis quelle année. Euh, la première fois que je l'avais découvert, j'étais comme, oh, les Québécois ont des recettes. Parce que je me faisais, comme la plupart des personnes, je me faisais... Je pensais que, ok, ici, c'est qu'on euh, mange juste euh, des, des hamburgers, des pizzas et, <rire> et des pâtes. Mais j'ai été agréablement surprise de voir qu'il y a des très, très bonnes recettes traditionnelles et, et tout ça, c'est... Une, en tout cas, ils ont une richesse culinaire et c'est juste il faut découvrir. Dans ce livre, il n'y a aucune recette de pizza, il n'y a aucune recette de hamburger. C'est vraiment la cuisine traditionnelle québécoise. Il y a beaucoup de, de, de, enfin de recettes là-dedans qu'on trouve dans certains restaurants ou dans certains magasins, mais c'est du prêt à emporter. Mais lorsqu'on présente très souvent dans les publicités ou autres, on a l'impression que c'est juste la pizza ou les hamburgers que les gens mangent ici. Bon, peut-être que les gens mangent beaucoup plus ça parce qu'ils ont un peu ils sont un peu euh, euh, la paresse de cuisiner. Mais, en tout cas, il y a une très très grande richesse euh, culinaire. Et aujourd'hui, aujourd euh, on va faire la quiche. Une quiche au jambon et au brocoli. Quoi? La quiche. Quiche. Donc c'est la quiche que tu vas faire aux gens. Mais ton keto là, ce n'est pas un peu trop occidental. Mais il faut faire des vrais nourritures aux gens. Quelque chose comme le foufou fou comme ça. La quiche. Hey. Mais... Je prépare aussi, euh, en fonction de ce que les gens de la maison aiment, je prépare la cuisine africaine aussi. Je prépare, hier yeah, par exemple, j'ai fait un repas de chez moi qui est le Mbongo Chobi. Je l'ai fait, on a mangé. C'est une nourriture traditionnelle de mon pays, le Cameroun. Mais bon, euh, pour euh, plaisir Keto, euh, très souvent, j'ai proposé quelque chose d'assez universel où beaucoup de gens peuvent se retrouver et je montre j'aime beaucoup montrer comment est-ce qu'on peut l'adapter en keto donc je vois pas où est le problème là ok ah. ok en tout cas vraiment choses même là en tout cas faites pas attention à elle ok alors pour la recette d'aujourd'hui euh, pour la quiche la quiche c'est vraiment quelque chose de très simple et beaucoup de personnes aiment la quiche et la base de la quiche c'est vraiment les œufs c'est vraiment les œufs si vous êtes si vous aimez les œufs vous allez aimer la quiche parce que c'est un peu comme un œuf bien garni la quiche que nous allons faire aujourd'hui c'est un aliment complet en fait c'est ça sera le, le repas de ce jour alors la quiche la base c'est les œufs et celle d'aujourd'hui aura du fromage du jambon du brocoli euh, j'aime ça parce qu'il y a aussi des légumes dedans et la croûte, la croûte, c'est euh, en fait le truc, la chose qui fait problème au niveau de la quiche lorsqu'on veut le manger en mode keto. Parce que la croûte de la quiche traditionnelle, c'est fait avec euh, la farine de blé. Mais dans notre recette, nous allons adapter. Donc dans ce livre, par exemple, ce n'est pas euh, version keto. Donc vous voyez le dessin, ce n'est pas version keto. Mais nous, nous allons l'adapter en version keto. Donc on va faire la croûte. En version keto j'ai fait une croûte j'ai fait en fait une recette de tarte mais que j'ai pas publié encore je vais voir quand je, je pourrais la publier donc j'ai fait une recette de tarte et j'ai montré dans, dans cette recette là la croûte comment faire une croûte keto adaptée et les enfants ils ont aimé donc quand je vous dis que mes enfants ils ont aimé un dessert keto c'est pour vous dire que c'est vraiment bon <rire> donc euh, on va faire la même chose aujourd'hui et en fait pour la tarte c'est la, la pâte brisée mais comme on le fait avec la farine d'amande en mode keto la farine d'amande c'est une farine qui se détache un petit peu donc il faut y aller avec un peu, avec un, un, un peu de technique et on va utiliser le beurre mais je vais aussi ajouter ça le shortening c'est un shortening keto friendly c'est fait avec l'huile de palme, je pense et l'huile de coco donc, en tout cas, c'est très bon. La dernière fois, ça a vraiment donné un très bon goût à, à ma croûte à tarte. On va donc l'utiliser. On va aussi utiliser le jaune d'œuf. Donc, le beurre, le jaune d'œuf, ça fait d'amande. Et je vais peut-être mettre un peu de farine et de gluten pour... Bon, on n'a pas peut-être besoin d'élasticité, mais bon, juste un petit peu, peut-être une cuillère. Donc, sans plus tarder, on y va. Hein? Pou, pou, pou. On va mettre une tasse de farine d'amande. On n'est pas obligé mais moi je vais mettre pour donner un petit peu d'élasticité à, à mon affaire. On va mettre du beurre. Des petits morceaux de beurre. Et j'ajoute un peu de shortening. On va mettre un petit peu de sel. Tournez juste un peu. On a une texture un, un peu grossière à l'intérieur avec des boules de, de beurre. On va mettre le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf que je mets ici, je vais mettre juste un peu d'eau. Je ne veux pas mettre beaucoup parce qu'ici on a la farine d'amande. On n'a pas la farine de blé. Donc il faut y aller euh, avec euh, précaution avec le jaune d'œuf. Et je vais mettre dans notre préparation. La préparation est assez mouillée, Je pense que je n'aurais pas dû mettre de l'eau parce que c'est tellement différent avec la farine de. avec la farine de. Main. là c'est bon. Donc ici j'ai un moule à tarte. Je vais mettre. La préparation à l'intérieur et je vais presser la pâte à l'intérieur je vais presser Alors, on a notre pâte brisée, si on veut, ou pâte à tarte parce que ça peut servir l'un ou l'autre que j'ai pressé ici sur dans notre assiette à tarte. Et puis, je vais mettre au four pour cuire un petit peu. La recette originale dit à 400 degrés Fahrenheit pendant 20 minutes. Mais avec la farine d'amande, j'ai constaté que ça, ça cuit vite au four. Euh, donc, je vais mettre à 375 degrés et je vais vraiment surveiller de très près pendant environ 10 minutes parce que je ne veux pas que ça brûle puisque, euh, en fait, je pense que je mettrai à 350 degrés parce qu'on va encore cuire euh, les œufs pendant longtemps et je ne veux vraiment pas que la farine brûle. Donc, je vais mettre à 350 degrés pendant 10 minutes environ et après, nous allons verser la préparation d'œufs à l'intérieur et cuire encore ok donc ici j'ai huit oeufs Les 8 oeufs on va mettre le brocoli le fromage on va mettre euh, juste pas tout, parce qu'on va laisser une partie pour euh, saupoudrer au-dessus, le jambon, un peu de ça. Dans la recette originale il n'y a pas ça, mais comme on, on est en keto, on veut beaucoup, enfin, on veut euh, euh, optimiser le gras, je mets un peu de crème frottée, je mets le poire, le sel. Un peu d'oignons verts. J'ai ici quelques oignons verts que j'avais découpés. Ouais. <rire> je vais mettre aussi... Bon, ça c'est pas obligé, mais j'aime que ça soit assaisonné. C'est un assaisonnement en fait. un assaisonnement supplémentaire que je mets là. Et je veux que ça soit un petit peu hot, piquant. Un petit peu. <rire> je vais <rire> Un peu de hot sauce, mais pas trop. Parce que... vous enfants même pas. de piment ici, chez moi. Donc, je mélange tout ça. Bon, je pense que je vais prendre... Une fourchette. Je mélange tout comme ça. Avec la fourchette. Donc, on a notre belle préparation comme ça. Ça a vraiment l'air bon, hein? On a donc là notre... Pas briser si on veut, <rire> ou à tata qu'on a sorti du four, vous voyez là c'est parfait. Donc c'est vraiment pas encore doré parce que ça va encore aller au four pour environ 30 minutes. Donc il faut pas que ça soit euh, doré dès le départ. J'ai bien fait de les mettre à 350 degrés, pareil. donc là c'est parfait. Les bords aussi c'est parfait. Pour que les bords ne brûlent pas euh, beaucoup, puisque ça va être au, au four encore pendant un bon bout, euh, on va mettre du papier aluminium. Comme ça, ça va prévenir de, de brûler. On va mettre le papier alu au bord. Donc, pour l'instant, on a notre préparation au brocoli qui est prêt là. On va verser à l'intérieur. Et je pense que ça suffit parfaitement. Yeah! Donc... C'est parfait. On va finir ce poudre avec du, le, restant, le restant de fromage. On va mettre au dessus. Comme ça. Parce qu'on va mettre au fond une trentaine de minutes. On va euh, mettre le papier aluminium au bord. Ça, c'est pour prévenir, pour que ça ne brûle pas. Que la trouve ne brûle pas au bord. On va Ma mettre au four, toujours à 350 degrés Fahrenheit de Pendant euh, 30 minutes, ça, c'est pour que les œufs cuisent, mais on va surveiller. Alors, voilà le rendu final de notre belle quiche. Vous pouvez voir comment tout est bien uniforme. C'est bien cuit. La croûte est bien dorée, pas brûlée. Et c'est absolument fabuleux. Bon, je vois que c'est bon. Ça se décolle là. Ouais? Et ça a l'air croustillant. Alors, on va passer au test du goût. Ça chauffe encore. Mmh, mmh, mmh. Full of flavor c'est parfait mm, mm, mm. c'est parfait la seule chose que je dirais c'est que mm. il faut laisser au fou pendant environ 45 minutes parce que j'ai laissé 35 comme la recette le dit mais j'avais l'impression que c'était encore un peu mouchi <rire> donc j'ai ajouté encore 10 minutes donc euh, 45 minutes c'est parfait et euh, c'est en fait c'est un repas complet il y a de la viande enfin les protéines le gras, de, euh, du gras du sucre très bas avec euh, la croûte à la monde. et c'est en fait un repas vraiment complet et qui n'est pas très rassasiant et voilà c'est léger donc c'est tout pour aujourd'hui euh, cette quiche au brocoli avec des saucisses à l'intérieur j'espère que ça va vous donner des idées pour manger quelque chose de, de fun quelque chose peut-être que vous avez l'habitude de manger et en tout cas en tout cas c'est quelque chose qui va intéresser tout le monde même euh, une personne qui euh, qui n'est pas très très très occidentale. <rire> Alors ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer des bons moments, de continuer à vous nourrir que du bon. Et d'ici la prochaine fois, on se nourrit toujours toujours que du bon. À bientôt. Bye bye.